Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie euh, qui sera une suite de notre vidéo de célébration du 1er novembre 54, qui montre l'Arduino Uno en train de jouer l'hymne national algérien. Nous allons donc vous expliquer comment faire jouer des morceaux musicaux au format MIDI à une carte Arduino. Pour ce faire, il nous faut un petit programme qui se nomme MidiTones et euh, d'une librairie pour Arduino qui se nomme Playtune. Pour commencer, il nous faut récupérer le programme Miditone et cela en clonant euh, le euh, GitHub euh, des concepteurs. Le lien sera donné dans la description euh, de la vidéo. Voilà, nous avons récupéré notre euh, répertoire Miditone. À l'intérieur, on peut remarquer euh, le code source qui est miditone.c et un exécutable euh, utilisable euh, sur Windows, qui est meditone.exe. Pour nos besoins, il nous faut euh, le compiler sur notre machine, qui est une machine Linux. Et pour cela, on va exécuter la commande gcc-o euh, miditone.c. Meditone Après compilation, nous, a, nous nous retrouvons avec un programme qui s'appelle Meditone. Maintenant, nous allons récupérer le fichier MIDI. Nous allons rester dans la même euh, ambiance euh, de célébration du 1er novembre avec euh, un fichier MIDI qui se nomme Minjibelina qui correspond à l'hymne patriotique Minjibelina. On récupère le fichier et euh, on le déplace vers le répertoire pour pouvoir exécuter le programme. En exécutant le programme sans donner d'arguments, on peut voir une liste des options que peut prendre le programme. Nous allons maintenant exécuter le programme, et cela en donnant comme argument Minjibelina, sans inclure la terminaison .mid, car cela pourrait générer une erreur. Voilà, vous pouvez voir maintenant que le programme a généré un fichier bitstream qui contiendra les notes qui seront jouées par l'Arduino. On peut déjà constater, avec un éditeur de texte, le contenu de ce fichier Bitstream, qui s'appelle minibalina.c. Il nous faut maintenant récupérer la librairie PlayToon euh, qui elle se trouve aussi sur le GitHub, alors il nous, faut, il nous suffit seulement de euh, cloner le répertoire euh, du dépôt. À l'intérieur du répertoire de la librairie, on trouve deux fichiers qui ont des terminaisons point .c ⁇ et point .h. C'est les deux qui nous intéressent. Nous allons maintenant les ajouter à la liste des librairies que supporte euh, notre système euh, Arduino, donc notre IDE Arduino. Et, euh, avec une procédure simple, il nous suffit seulement de créer un répertoire dans le répertoire librairie. Euh, puis de copier les deux fichiers à l'intérieur du répertoire créé. Nous allons maintenant ouvrir notre IDE Arduino et commencer à euh, écrire notre programme. Pour la première partie, il suffit d'ouvrir le fichier Bitstream et de copier son contenu euh, au début du programme après avoir déclaré euh, la librairie. Il nous faut au préalable un objet Playtoon et puis il nous faut initialiser les pins qui vont générer le signal sortant vers les enceintes. Nous allons lancer maintenant la lecture du, de la variable score. La variable score correspond au contenu de notre fichier bitstream. Tant qu'il y a quelque chose à lire, la boucle va continuer de marcher. Et à la fin de la lecture du fichier Bitstream, nous avons une pause de 1 seconde. Alors nous allons compiler le programme, puis l'uploader sur notre Arduino Uno. Nous avons ici un montage qui va montrer le résultat. Voilà, c'est tout pour ce, ce petit tutoriel sur comment faire jouer de la musique au format MIDI à une Arduino Uno. N'hésitez pas à poser vos questions euh, concernant cette vidéo ou bien d'autres sur notre page ou bien notre groupe euh, sur Facebook. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe de l'Open Hardware Algérie, je vous dis Salam